Bienvenue dans ce nouveau talk show numéro 6. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui euh, pour parler de sport, de performance, d'habitude de vie, en compagnie de Fred, qui m'accompagne bien souvent dans mes talk shows. Donc Fred qui est honneur de CrossFit CP95 et qui est entrepreneur, qui est vraiment apte à parler de plein de sujets avec moi, donc il m'accompagne sur euh, cette... Euh, on peut plus une émission. Ouais. Sur cette émission. Aujourd'hui, on accueille trois personnes euh, qui sont, euh, je pense, bien implantées dans le CrossFit. On va essayer d'aller chercher euh, bah, leurs habitudes, leur, leur mood, leur, euh, leur mindset, euh, leur avis sur des sujets qui sont parfois peut-être un petit peu délicats dans le grand suite. Et on va voir ce qu'ils en pensent. Avant de commencer cet épisode, il faut savoir qu'il est sponsorisé par Snatch. On a ici les t-shirts de leur propre collection. Il faut savoir que Snatch est un revendeur de vêtements de CrossFit, de fitness. Donc Vous pouvez trouver des marques européennes comme américaines sur leur site et vous pourrez acheter directement leurs vêtements, des t-shirts, des joggings des shorts, peu importe. Et en fait, j'ai cru comprendre que dans pas très longtemps, ils lançaient une section pro. Donc on pourra nous, en tant que professionnels, faire nos propres t-shirts tels que bah, CrossFit cp avec le logo de Crossfit devant derrière, voilà, en fait c'est très personnalisé et vous pouvez personnaliser directement euh, vos vêtements chez eux, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut ou en bas, le lien est aussi dans la barre d'information et vous pouvez retrouver rapidement tous leurs produits, n'hésitez pas c'est de la bonne qualité et le owner, le propriétaire de cette marque est vraiment très gentil, donc foncez Ceci étant dit, on va pouvoir commencer et... <rire> <rire> les athlètes et on va du coup euh, bah, présenter euh, nos trois euh, super personnalités euh, On va, je vais pas vraiment euh, chercher à savoir tout de suite vraiment qui vous êtes parce que le talk show il va servir en fait à ça d'accord mais euh, on vous présente rapidement. ça marche on commence par max Max, euh, 34 ans, bientôt Master, dans quelques mois, <rire> voilà, voilà. Et, euh, ça, ça prends ton aller, temps prends ton aller Il <rire> a pas le temps. J'ai commencé le CrossFit euh, vers 2017, les compétitions euh, officielles, on va dire, en 2018. Et euh, depuis... Euh, pas mal de compétitions à tout niveau. Ok, on en parlera après des compétitions que tu peux potentiellement faire plus tard et que tu as déjà fait Jébrin Ouais, bah du coup, Jébrin, moi je suis master dans 10 ans. Allez Allez, bah c'est un bon enfant Non, mais du coup, 25 ans, j'ai commencé le crossfit en 2016 et je m'entraîne chez Tonton Fred. À Sergi, c'est B95. À Sergi. Vous pratique Je te jure. Ouais. Enfin, non, mais lui, lui moi j'ai découvert ouais. le crossfit, ça c'est déjà 5 ans il était là, tu vois. <rire> je <rire> je lui qui <rire> tenait le mur RD déjà. Je était vieux, <rire> lui, ça pousse. Pas. Et Antoine Eh ben, salut à tous, moi c'est Antoine, j'ai 28 ans, j'ai commencé le crossfit euh, début 2018. Et j'ai commencé les complètes la même année. Ok. Ouais. Super cool. Bah, je pense d'un commun accord qu'on est vraiment content de vous avoir tous les trois. Ne serait-ce que parce que vous êtes euh, bah, des potes dans la vie. Je pense. Euh, vous êtes des potes, vous vous connaissez bien, vous vous voyez souvent en compète. Et nous, on vous voit aussi en compète. Et j'ai à cœur de vouloir retransmettre un peu, euh, pas forcément l'actualité du crossfit parce que je ne suis pas journaliste, mais euh, voilà, de sujets un peu cool comme ça, euh, à la découverte des mecs euh, qui s'entraînent tous les jours. C'est dur, on sait ce que c'est. On s'entraîne tous, pas autant que vous, mais on s'entraîne. Perform la performance, comment est-ce qu'on arrive à un niveau comme ça. Donc, peut-être que les gens qui vont regarder aujourd'hui ce talk show, ils vont se dire Ouais, je veux, la, je veux devenir comme eux. Donc, vous allez peut-être les inspirer. Peut-être que voilà ils ont envie d'avoir un coup de pied au cul, donc euh... ouais, ça va surtout servir à ça. Ça marche Depuis combien de temps, alors, du coup, on fait du crossfit Donc là, on a entendu Depuis combien de ouais, temps Ouais, du coup, euh, 2017. Ouais. À l'époque, je, je piochais des runes un peu partout. J'enlevais la partie haltéro parce que ça me saoulait. J'avais tout le <rire> temps pas du soulevé de terre. Et je faisais ensuite, je commençais ouais. à, à rajouter des mouvements petit à petit. Ouais. Ensuite, quand je me suis inscrit à, pour ma part à Tanka, euh, là, j'ai commencé à côtoyer des mecs qui faisaient vraiment de la compète. Et ça s'est rapidement enchaîné en 2018 avec les Amsterdam, les les French. Du coup, il a fallu commencer à prendre le snatch en particulier. Et donc derrière, j'ai été piqué comme tout le monde. Je pensais que c'était plus vieux que 2017 que tu avais commencé. Non, en 2017, j'ai commencé à faire des compétitions assez. pas des gros toi c'est les Fire Games, des compétitions de pompiers où la technique pouvait faire qui est passée outre toi. Bah ensuite, quand elle a fallu faire des rodants, elle est impliquée à d'autres personnes parce que je les ai fait en team, avec les équipes de Tonga. Il a fallu commencer vraiment à prendre le snatch pour aller chercher des barres correctes. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Forcément. On va dire 2018 officiellement la compétition. Quoi spécifique hein. ouais, ouais, Et tout de suite et tout de suite déjà très fort. Bah après vous savoir que lui il a quand même ben, je pense un peu tout ouais, ça, ouais, un background ouais, ouais, assez ouais. sévère tu vois en termes de sport donc ça rentre aussi dans street le workout. dans le ouais, truc ouais, et je pense que le sport que tu ouais. sais qu'il était quoi avant. Le street workout. Voilà. Street. Voilà. le street workout euh, il a quand même des proximités Si tu le cross Clairement. tu vois Clairement. donc euh, je pense que t'es pas arrivé par hasard et c'est peut-être aussi pour ça que l'haltérophilie ça ne botait pas trop aussi. Bah, Il fallait, fallait choper cette, cette, la technique quoi. Ah, ouais. tu peux être fort, si tu n'as pas de technique, ah, tu peux y aller. Ouais, Alors ouais. que l'épaulé, tu commençais déjà à ouais, couler des belles mais voilà. euh, Du coup, ça, ça. Du, ça a mis le temps quand même. Okay. Ça met mis le temps tu okay. l'intérieur. bah Moi, du coup, j'ai commencé, euh, le tout début, c'était à CrossFit CSH, oh, wow, à, Conflans. à Conflans. C'est avec ça existe toujours. Ouais, ça existe toujours. C'était avec Clément Poussari, qui est chez Poumonkey maintenant. Après, j'ai été en De Bastille. Avec Yvan ouais C'est là-bas qu'on s'est croisés j'étais stagiaire là-bas J'ai été assistant coach Ouais. C'était un petit restaurant En gros, tu payais pas l'abonnement, tu pouvais assister à des cours et pouvais vous aider à s'occuper du groupe Et après j'ai fait un petit passage par Perpignan, chez Guillaume Chez Guillaume Guillaume Manua Et puis après je me suis retrouvé à Sergine à Sergine es monique, je suis remonté à, ouais, à Blue Monkey entre temps, mais mmh. après je suis allé à la Sergio. Ok, qui est Blue Monkey qui est dans le 95 aussi Ouais 90, ça, sont à 10 minutes euh, déjà. 15 minutes ouais. Ok, donc concurrence. Il faut la D'accord. es plutôt et... copain. Non mais... Euh, et concurrent aussi, du coup. <rire> <rire> il y a des bonnes concurrences, hein il y a des mauvaises. Bien sûr. Moi j'ai commencé en 2018, enfin fin 2017, je pense que je suis allé mascar dans la golf de crossfit. C'était 10 jours avant Noël. Euh, moi voir, je d'entrée de jeu, euh, c'était la plus proche de chez moi, okay. en fait c'est la CrossFit qui existe toujours à Montesson Et euh, c'était la boxe la plus proche de chez moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire du CrossFit Sauf qu'entre temps bah, avec le boulot, enfin euh, tous ces de façon à ce que j'arrive pas à me mettre dedans mm. En fin de compte euh, j'ai réussi à trouver une boxe euh, du coup, fin 2017 et euh, moi tout de suite c'était, je voulais faire de la Crossfit. Je savais que je voulais m'inscrire dans le CrossFit pour faire des compètes de CrossFit et euh, voilà, euh, j'ai l'esprit de compétition donc ça c'était euh, inscrit. Euh, je suis resté un an chez eux avant de bouger chez euh, crossfit, CrossFit en cas on se la regarde là-bas et en ouais. fait ma première compète de CrossFit je l'ai fait euh, je pense euh, deux mois après que j'ai commencé la CrossFit. En fait j'ai fait les Open euh, tout de suite, mes premiers Open. Euh, J'avais de la chance parce que j'ai un groupe background de BMX j'ai fait 15 ans de sport au niveau en BMX et en fait il y a beaucoup de choses notamment d'altérophilie qu'on faisait en prépa physique BMX tous les mouvements de powerlifting tous les ouais. mouvements de weightlifting on les pratiquait au quotidien ouais. et donc en fait quand je suis arrivé en, en crossfit j'avais déjà des barres qui étaient très correctes avec un niveau euh, ouais. Voilà, moyen, mais j'arrivais à m'en sortir en fait. Là où j'ai Cardio aussi j'imagine. Alors le, forcément, tout ce qui était cardio, tous les argots, forcément, ça a toujours été un point fort. Là où j'ai mis. Moi à l'inverse de Max, je zappais tous les mouvements de gym en fait. Parce que ça me, ça me saoulait. Et euh, j'aimais pas ça, je pas bon. Forcément quand t'es pas bon, t'aimes pas. J'ai mis très longtemps à m'y mettre. Et en fin de compte, euh, après j'ai fait l'inverse. J'ai plus fait que ça euh, pendant un certain moment pour pouvoir progresser en fait sur ce. Euh, on a entendu du coup qu'ici, toi tu faisais du, du street, toi ici du BMX. Tu faisais quoi avant euh, du coup anglaise. Non Je faisais de la boxe anglaise. Ah ouais, ok. Ah, avant, ouais. t'étais avant, au collège. <rire> <rire> ah T'es ouf, t'es ouf <rire> C'est <rire> la meilleure punchline, dit Tokyo. Non, vraiment, elle été trop bien. Du coup, tu faisais de la boxe anglaise, t'es passé en mode furtif ou t'as vraiment fait. Non, euh... ah, je suis passé en mode, ouais. mode furtif, c'était plus du loisir. Je fais du foot aussi, la clé. On dirait pas. Vous me rappelez ce qui a fait que vous êtes venu dans le 3 ou pas Il y a un truc euh, qui. Vous avez, moi je, je, je vois par rapport à moi, et je me rappelle que j'ai découvert le crossfit Alors je l'ai pas fait directement mais je l'ai découvert sur Youtube avec des potes On était dans une salle de sport classique à l'époque tu vois Et on voyait les crossfit games mais c'était des petits crossfit games par rapport à aujourd'hui On se dit wow ouais, c'est trop bien Et c'est comme ça que j'ai découvert le crossfit Vous vous souvenez vous comment vous avez fait j'ai de dire euh, Ah ouais Bah ouais parce qu'en fait le mec était déjà euh, Bon la première fois où j'ai vraiment porté mon oeil sur le crossfit euh, C'était en 2014 Donc en fait euh, lui il avait déjà euh, déjà gagné quatre titres et en fait euh, ouais, moi c'était Rich Browning tu vois le mec il tournait partout sur Youtube il tournait partout sur les réseaux sociaux c'était ouais. déjà l'icône du crossfit bon, en fait fou, hein. je suis tombé je sais que son profil c'était sur Youtube sur, sur Insta ou Facebook ouais. et en fait ça m'a mis, le, ça a mis le, le pied à l'étrier en fait le, le sport. et c'est ça qui t'a ramené dans une salle de crossfit ouais en fait euh, depuis voilà 2014 moi je pratique encore le, le BMX j'ai arrêté fin 2015 donc il y a quand même okay. un laps de temps entre temps ouais. mais j'ai toujours accroché à, à ce sport à cette mentalité en fait euh, du dépassement de soi et en fait moi c'est vraiment l'icône Froning qui m'a fait accrocher à la marque moi je dirais que c'est plutôt les athlètes français qui existaient déjà auparavant la la French Team, Steam tout ça et en fait moi moi comment j'adorais courir je courais avec beaucoup le street workout j'avais fait le tour toi street workout traction pont dips muscle up il y a un moment au bout de trois ans j'ai l'impression d'avoir fait le tour et j'aimais développer des charges lourdes ce qu'il n'y a pas de street workout donc euh, le tout combiné, là pour s'appuyer les trois, je voyais des Christophe Bénard, des mecs qui avaient un background dans le judo important et qui arrivaient à se convertir facilement dans le crossfit. Je les croisais ces athlètes-là, c'est Bastien Thirian à l'époque, tout ça. Et je me disais, euh, finalement, pourquoi pas parce qu'il est là-dedans, ça touche toutes les disciplines, c est, c est, ça va être beaucoup plus complet. Et c'est plutôt, euh, je les voyais les mecs sur internet, euh, rich et tout, mais c'est plutôt là, les, les, les, les, la communauté française qui m'a... Les mecs qui étaient euh, sur le devant de la scène à l'époque. Moi, c'est pas du tout la même histoire. J'ai travaillé dans les cinémas Gompathé avant, et euh, à Conflans, juste à côté de la salle de cinéma, il y a la salle de CrossFit Ah ouais, donc en fait, euh, juste... De... Et euh, je ah cherchais bah, un truc euh, à faire parce que je faisais plus de sport et que je commençais à devenir bien, bien gras. <rire> et euh, tu t'es mis, je t'ai vraiment oh. hein. <rire> et, et du voilà. coup, bah... Enfoiré. <rire> et du coup, bah, je les voyais s'entraîner, aller courir okay. et tout, et des, des oh. gars bien costauds, soulever des bonnes charges et tout. Et ça m'a donné envie de... D'aller voir ce qui se passait là-bas, et puis depuis j'ai pas, euh, pas déconné de circonstances de coup. Toi, Fred, ouais. t'as découvert comment le CrossFit euh, Moi j'étais déjà coach en fait, euh, et euh, forcément en fait, quand, quand t'es coach, tu cherches un peu à, à diversifier tes entraînements, à trouver des nouvelles méthodologies et tout ça. Ouais. Et puis euh, bah, à l'époque, ouais, sur oh, internet, tu tombes sur le, sur le CrossFit, ouais, euh, et à l'époque, ouais, t'as pas grand chose, c'est ouais, 2012, de, mmh. 2012 bon, un truc comme ouais, ça, ça c'est c'est vieux. Et en fait limite les premiers pas que j'ai fait dans le crossfit c'est en allant le faire le Valois, au Canada D'accord Parce que même en 2012 non, YouTube et tout c'était pas on en on pas du tout T'avais pas grand chose et t'avais pas beaucoup tout de hein. boxe en France donc ah ouais. t'avais pas l'occasion de tomber sur une, ouais. une ouais. moche ouais. Eux pour coup, en fait on entend bien qu'ils arrivent ouais. juste après le, on va dire le premier essor ouais. de crossfit ouais. Et donc en fait ils ont déjà du visu C'est quoi la plus grosse compétition du coup à l'heure actuelle à laquelle vous avez participé du coup on peut lancer. En temps, <c> hein. <rire> la France, c'est quelqu'un. Hein ah oui, hein. bon, ouais, bah, c'est forcément les semi-finals cette année, Donc, à, année à Londres. Ouais. Après, euh, comparativement, euh, tu peux mettre euh, sans vouloir les flatter télé ou faire de la part de plus raté, mais tu peux mettre des French Choseaux ouais. ouais. au niveau pour moi en termes d'organisation. Ils ont tous ce que les les French Choseaux. En termes de. Enfin, tout tout ce qu'ils mettent, oui. tout l'investissement oui. qu'ils mettent, tous les moyens qu'ils mettent, tu peux largement les mettre sur un pied d'égalité euh, avec ces événements-là. Pourquoi euh, la carte des French et des Semis, ça se voit À vrai dire, c'est pour ça que j'ai cité les deux parce que... Ça, jamais... tu veux dire ah, ouais, les, les, athlètes, les, athlètes, les, athlètes. les athlètes, Je fais ah, ouais. 8 de ma de ah, ouais, finale vite, oui, bon. et je fais 7 au French. Et en vrai, il y a Mais des athlètes qui bien. étaient là au French, qui étaient en équipe aux Semis. C'est depuis pas longtemps qu'il y a Elite au French. Oui, mais parce qu'en fait, Elite au Crossfit existe aussi parce depuis que, ouais. pas longtemps. Ça veut dire qu'avant, avant ah, oui. avant, avant, avant, avais pas Elite. Ah, oui, mais il n'y avait, ah, avait pas autant de niveaux. Et voilà. puis après, il y a eu un moment où c'était qualificatif. Voilà, qualificatif. Ouais. Euh, c'est là où ça a commencé à. Là, ça a vraiment défi. explosé, notamment en termes d'équipe. C'est l'année en 2019, c'est l'année où il y ah a eu les plus, plus grosses équipes. Les équipes américaines, tout le monde jouait sa qualification au game. C'était le dernier sectionnat de l'année pour se qualifier pour Madison. Donc c'était une... Putain, une... <rire> <rire> du dit Bah, ouais, Moi, les Lièges, en tant que c'était vraiment vrai. un bon niveau. Mmh. Donc, du coup, ils sont aussi forts là-bas. Mmh. Et il euh, y avait Yel, Yael ou Yel je peux comment dire. Et Karchicho, quoi. Mmh. Ouais, C'est bon, autant d'avoir fait le ouais. deuxième là-bas, juste derrière lui. Et euh, franchement, les Lièges, pareil, bel orga et gros level. En fait, dès que la compétition elle est un peu ouverte, ah, je dirais pas l'international mais au moins européen parce que, que, que, que, que, que le niveau européen il est... incroyable dès que c'est un peu ouvert... C'est tellement incroyable que cette niveau... année, euh, après on va attendre de voir la note officielle mais CrossFit, ouais. ils ont décidé d'ouvrir plus de places aux européens ouais. pour les games parce qu'ils se sont rendus compte que le niveau était, était vu. très très élevé chez mais ils sont encore et en train de changer du coup le... Ouais c'est pour ça qu'ils sont en train de regarder, ils vont redistribuer des places, il y a plus de Last Chance cette année et je pense qu'ils vont redistribuer un peu des places, ah, mais ce serait cool s'ils ils redistribuaient. Mais comme on disait tout à l'heure en fait au final, vous découvrez le CrossFit 2000, 2000, euh, 2017, en gros donc ouais. ça fait que l'émergence 6 ça, ça, ça va être maintenant en fait, et donc ouais, forcément tous ces athlètes qui, qui sortent de... vous sortez de vos disciplines vous étiez déjà un peu des champions, euh, pour venir dans le crossfit Ouais. puis au-delà de ouais. ça, comme ça se démocratise, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent donc forcément, plus t'as de gens qui pratiquent, au plus oui. t'as de mecs qui vont être forts et plus ça va, ça va exploser ouais. Et là, on voit concrètement qu'il y, y a des gamins là, actuellement, qui ont 15-16 ans Les standards euh, qui vont arriver ouais. dans 5 ans Ils vont arriver à... à, à 20 ils ont pas de défauts, en fait, ils ont que de la bonne technique, ils bougent bien, ils ont pas de... C'est de... leur sport, un peu c'est leur sport La jeune elle a commencé toute jeune aujourd'hui elle est c'est euh, logique, euh, bah en même temps, le rousseau de son c'est pareil hein euh... 18 ans, c'est la deuxième Libère meilleure ou... affaire du monde et Ah, la meilleure affaire du monde C'est pour ça qu'il y a par moi et l'un gilet Bah lui, il a quand même un niveau et à son âge, c'est parce qu'il y le mec qui... Traîner dans les boxes bah Ouais, c'est bon, ça, en fait. compliqué. Compliqué. Je compare ça au combat libre. Bah, avant, les mecs il venaient du judo, l'eau Tibet, l anglaise. l'anglaise. Maintenant, le mec il commence à 8 ans, il est inscrit au MMA. C'est ça. Et un peu, ouais, tu joues vois... de la boxe où t'arrives, tu sais même pas de quelle discipline il arrive. Ouais, le mec il sait tout faire, et ben bah, c'est la même chose. Quand je Victor Hofer, je pas s'il a commencé par l'altéro ouais. ou la gym, il a réussi. Voilà, la gym, voilà, la gym autant pour moi. Ouais. Mais un mec là, moi, mon gamin, il en fait, demain il fera du cross, il fera tout. Je vais pas lui faire faire que de toi. Mm. Donc en fait, ils arrivent, les mecs, ils, ont, ils savent tout faire. Ouais. Parce que en fait, le problème des gens qui débutent le crossfit à n'importe quel niveau, c'est que ils veulent pas commencer par des fondations solides, par des bases solides, et du coup, ils passent tout de suite sur la pratique fonctionnelle, et on se retrouve avec des gens qui, bah, du coup, n'ont pas une base solide, donc forcément, tu peux pas évoluer, et donc ça fera pas des athlètes à terme. Là, ça, plus tu commences jeune, plus tu as de chance de, de performer. de te... bien sûr. Même si c'est pas le crossfit n'est pas une dis discipline de spécialiste, puisque en mm. fait, tu pratiques plusieurs disciplines en une en fait, plus tu vas pratiquer cette discipline jeune, plus tu vas être un spécialiste de cette discipline. Mais forcément, là aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé, ça commence à s'imprimer dans l'esprit des gens. Tu peux commencer le crossfit en étant jeune sans stopper ta croissance, sans paracher un bras, Il y a plein de barrières qui se sont retirés. fin de forcément, le niveau, pour moi, d'ici 2-3 ans, on va passer vraiment à un stade où... Aujourd'hui, on se rend compte que les meilleurs athlètes mondiaux en CrossFit, ils ont des, des, des capacités euh, d'haltérophilie, l'équivalent d'un plateau B des championnats du monde d'haltéro. Ouais. Mais ils sont capables de faire. Enfin, c'est vraiment là, incroyable. Ouais. Euh, là, vos objectifs pour 2023, euh, euh... du coup, c'est quoi bon, C'est de prendre un billet d'avion pour euh, Madison, Madison. Et c'est de ne pas aller m'asseoir dans les tribunaux. Quoi. Ça marche. <rire> J'ai pris. Parce qu'on a le billet d'avion en soi. Ah. <rire> bah, le plus gros objectif, ce serait euh, d'essayer d'arracher une place pour le régional avec. Euh... Avec tonton Jums, mais euh... en, en, ouais, en Indiv' Ouais en div. D'accord Et sinon bah, ça commence déjà la semaine prochaine là Je fais les OE d'Apalouza des... Et en team Ah oui oui j'étais en train de me dire mais c'est là. Non non non c'est en, en, en, en, en équipe C'est qui ta team C'est euh, Lucas Delta et Kevin Price, De Jeunes de Toulouse Ils ah, sont oui. qualifiés l'année dernière Ils sont très très solides Ok Ouais, ouais, pour oui, ma part, bon, c'est oui. euh, investissement à fond dans les Open pour voir jusqu'où je peux aller. Ouais. Parce que là, ce sera mon année Master, la première année Master en 35. Donc ouais. autant sur des Destrodown, je ne sais pas si je poursuis en élite ou si je bascule en Master. Mais c'est surtout là les Open, investir à fond en qualité de Master et voir jusqu'où je peux aller. Je bon. que Max, en termes de niveau mondial, pour moi, il rentre dans la catégorie la plus relevée. Parce qu'en fait Master 35-39 les mecs ils sortent tout juste d'élite donc en fait c'est des monstres oui, Mais en fait pour se qualifier au game, il y a 10 places. Il y a que 10 places donc c'est vraiment un niveau qui est. Oui moi, non, est... parce que c est... C est... moi je trouve qu'il qu y a c'est moins en moins de mecs qui vont jusqu'à 30... excuse moi mais je pense qu'il y a quand même moins en moins de mecs qui vont jusqu'à 35. Ouais mais ceux qui vont c'est les meilleurs. Et en fait, je pense que justement, même il y en aura qui arrive à pratiquer. Parce claro. que c'est une nouvelle génération euh, qui sont en forme à 35 ans et c'est l'année Et c'est l'année où il faut tout jouer, c'est la première ouais. année. Parce okay. que c'est là où, là où tu viens avec ta vague à toi, où tu sais ce que les mecs ils et En ils, fait, c'est les mecs ils sortent tout juste de… Il euh, y, y en a si. plein hein, qui se qualifient euh, chez les femmes. On voit cette année euh, dans les 35-39, il y avait China Show qui a fait les games en Indie, je ne sais pas ouais. combien de fois, et qui a, fait, euh, qui a gagné je sais pas combien de fois avec la team de Rich Froning. Mmh. En fait, elle arrive en 35-39, cette s'est et là tu te dis « waouh, elles sont 10 dans le monde à se qualifier ». Dans les 10, il y a gens là, comme ça en fait. Bah, il y a Rich Browning euh, qui est 88, il a 35 ans euh, là, Rich Browning. Okay. Ouais. Et il a dit qu'il <rire> voulait gagner dans toutes les catégories. Ouais, bah mais non, ça, voilà. Si gagner les gens vont pas toujours gagner aussi, ça, non Ça, ça serait pas étonnant. Euh, il gagne juste une année en 35, il va gagner en 40, et ensuite il va revenir en entier, etc. Mais je pense qu'il veut gagner dans toutes les catégories, il enterre tout le monde. Combien de temps là alors ça va paraître bizarre comme question, mais donc, au final, combien de temps est-ce que tu te donnes pour, a... alors tu t'es donné du coup, parce que bon là euh, j'imagine que c'est un an, mais combien de temps tu t'es donné pour, pour te donner, pour donner, pour, pour, te, pour pouvoir te donner, pour t'autoriser, je dirais même, euh, à te donner cet objectif En vrai c'est un peu compliqué parce que j'ai commencé, donc grâce de toi il y a 5 ans maintenant bientôt euh, pour de la compétence sauf que tu... Tu peux pas objectivement commencer un sport et te dire Moi, ce que je veux faire, c'est être euh, parmi les 40 meilleures personnes Et tu ouais. sais que tout le monde le fait. Ça n'existe pas. tu vois. En fait, il y en a plein qui te le disent, mais pour moi, concrètement, quand tu, tu commences un sport, objectivement, tu peux pas te dire Bon, bah, moi, dans 3 ans, je vais être parmi les 40 meilleurs athlètes du monde. Et pour ça, tout tout ça est... ouais, tu peux En sachant. Oui, mais. Tu penses, parce que. J'ai le droit Mais c'est encore une fois, parce que tout le monde se pose pas les bonnes questions. Et euh, en toute objectivité, ça fait 5 ans que je fais du crossfit, la première fois où j'ai fait les Open de manière sérieuse et investie, c'est okay. Tu vois. Donc euh, effectivement, mon objectif était de me présenter au semi-finals c'est d'essayer de me qualifier. Et je ne pensais pas arriver à faire aussi bien que ce que bon, j'ai fait la tu as fait 7 ou 8ème 8ème. Et qu'ils ont connaissent 5 5 Et en fait, euh, c'est à ce moment-là, en fait, là où j'ai eu un déclic, c'est avant le, le dernier round où en fait je suis 7ème sur, sur le leaderboard et je suis à 12 points de la qualification. Okay. des games. 12 points, c'est rien. C'est deux places, tu vois, sur un mode. Donc tu te dis que c'est jouable, un peu difficile à réaliser euh, en fait, euh, C'est là où tu pris en fait C'est là où tu t'es autorisé à dire que c'était. C'est là où je me suis autorisé un peu à arriver, tu vois, et à ouais. me dire, putain, euh, je suis arrivé jusque là, qu'est-ce qui m'empêche de ouais. franchir ouais. la dernière marche ouais. Donc là, le... c'est plus une remise en question. L'histoire ouais. dit que ça ne s'est pas fait. <rire> Mais euh, du coup voilà, après ça, j'ai pris un peu de temps pour moi et je me suis dit est-ce que si je m'investis encore plus sérieusement que je l'ai fait cette année. Est-ce que si je prends mes dispos perso pour mettre un peu en retrait le, le boulot etc et me focaliser plus sur ma pratique de crossfit, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller Et tu te poses la question, tu réfléchis un peu, tu te dis que le seul décideur c'est toi et qu'il faut ouais. te donner les chances. Alors après ça veut pas dire que ça va marcher, peut-être que même ça marchera moins bien que ce que j'ai fait l'année dernière. Ouais. Mais je veux me laisser ma chance. On y reviendra un peu plus tard sur le fait que voilà, tu es en train de mettre beaucoup plus de... Euh, comment dire voilà. Ouais, voilà, deux moyens ouais. pour réussir à aller à, à, à, à, à cet objectif qui, je le rappelle, est le plus élevé au final. Ouais. Donc, ouais. Il n'existe rien de, de ouais, mieux au-dessus. Là, là, toi, ton objectif, c'est de faire les regionales Ce serait bien. Ouais. Ok. Cette année, ah, ou non, c'est suffisant par rapport au niveau que tu as aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot encore. Ouais. Il y a beaucoup de trous à combler et il y a beaucoup de boulot à mettre en œuvre à, à l'entraînement et dans la vie de tous les jours pour. Euh, cet objectif-là, c'est important de verbaliser son ouais. En, en... Ouais, ouais, ouais. en toute humilité, hein, tu vois, mais je pense ouais. que c'est important de verbaliser son, ouais, son objectif. Ouais, ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd euh, c'est sûr, je euh... ne prétend prétends pas avoir son niveau. Ouais. Ah, mais non, mais de toute façon, pas la question. Non, euh, non, mais c'est euh, athlète régional, donc c'est ce niveau-là qu'il faut avoir aujourd'hui. Mais je vais essayer de me donner les chances d'y arriver. Très bien. Et toi, Max Moi, pareil, j'essaie d'aller avancer plus loin, je ne donne pas de limite. Maintenant, moi je suis un gros charbonneur, on me dit qu'il faut s'entraîner deux fois deux heures, je le ferai, je n'ai ouais. pas le moyen. Ouais. Ça, c'est pas un souci, maintenant, faut pas se blesser, il faut, faut, faut que ta vie familiale puisse suivre derrière. Ça demande, en fait, les gens ne se rendent pas compte, ouais. c'est pour ça qu'ils veulent prendre une disponibilité, ça demande un investissement incroyable. Il ouais. n'y a personne, les mecs, quand on, quand on entend Fraser parler, ne toucher même plus un couteau pour ne pas se blesser. Quoi. Ouais. Donc, tu en es rendu là, quoi, ça, ça, prend, ça prend 24 heures de ta journée. Pas comme un boulot, donc, euh, faisons, ouais, voilà, euh, comme une carrière de, de, de... En fait, tu veux faire partie des 40 meilleurs au monde, ouais. donc tu peux, pas, tu peux pas commencer à dire ouais je vais sortir en en boîte, non vas-y jump foot tous les jours tu peux pas, ça veut dire que tu dois avoir une discipline comme jamais mm. ou alors tu, tu fais un peu le branleur mais n'auras pas ce que tu veux là ouais. donc ça demande vraiment un investissement et aujourd'hui c'est peut-être le plus dur c'est de, de trouver ce temps pour Mettre 100% ton énergie là-dedans. Non, non, en fait, on voit bien aussi après les, les, les différences entre les, entre les âges et entre les contraintes qu'il va avoir en fait. Personne, c'est ça. ça euh, Collégial. <rire> <rire> <rire> Alors, en certaines lois, t'es célibataire, quel que soit que t'es des petites copines ou pas, j'entends célibataire. Euh, petites copines, hein, bah, voilà. Marié, père de famille, <rire> séparée, célibataire, mais euh, plus âgé, ouais, c'est vrai qu'en fait euh, mais on a tous nos voix, en fait, on suit tous nos voix. Et encore une fois, il est important de rappeler qu'il faut mettre les moyens derrière aussi pour euh, y arriver quoi. Ouais. Il suffit pas de, de le verbaliser et de dire ouais, ouais bah moi bon, je vais essayer, je suis la à la parce qu'en fait c'est mettre la chérie avant les bœufs au final que de dire ouais moi je vais devenir à tête de truc, non d'abord pareil. Ça c'est un peu le problème ouais. d'internet si ouais. ouais, parce que truc. internet te fait croire que tout est facile, ouais. tu vois aujourd'hui ouais. les a vidéos de tôt. motivation, ouais. instagram, ouais. youtube machin, tu regardes des vidéos et moi le premier ça, tu vois, tu regardes une vidéo, t'as le feu, tu te dis waouh trop bien et tout, non en fait ouais. c'est pas ça la vie, c'est quand on réveille, il sonne à 7h du matin, il te gifles Enfin, c'est rien, ouais. rien qui est facile. combien de, combien de Alors je sais que ça va être un peu, di, un peu différent, euh, parce que là c'est peut-être pas juste euh, par rapport au plan que vous avez mis en place, mais combien d'heures par semaine vous vous entraînez euh, En Pardon. fait c'est un peu compliqué, parce que là avec le taf, euh, si tu veux, sur mes jours de repos, je m'entraîne deux fois. Ouais. Je, Donc, je travaille quatre jours, j'ai deux jours de repos ça décale ouais, à chaque fois d'un jour. Sur mes jours de repos, je m'entraîne deux fois, une séance d'une heure et demie le matin, une séance de 1h45 l'après-midi. Et sur mes jours de taf, comme je bosse que l'après-midi, je vais m'entraîner le matin. Et là par contre je fais des gros blogs d'entraînement pour 2 euh, De 3h Je fais ouais 3h. Donc en fait tu fais 4 quatre quatre heures par. Non mais.. Mais tu n'as pas, en fait, pas en le changer. choix, tu vois ce que je veux dire. Soit tu fais. Ouais, en fait tu fais 3h par jour. Quoi. Sauf ouais, que, que soit tu le fais en bi quotidien, soit tu le fais en ça. une séance. Donc trois fois combien de jours par semaine tu t'entraînes 6 6 <rire> ouais. trop fort. Bah moi, euh, je pense que je m'entraînais beaucoup trop avant. dort pas le... en fait. Parce ouais, <rire> ouais, <mais genre>, euh, <rire> que lui, quand il est... dort, il fait... s'entraîne. Non mais c'est pas bénéfique, ah. mais j'en ai besoin. Enfin, j'en avais besoin parce qu'aujourd'hui j'ai du mal. Mais je faisais facilement en 4 heures de. Je faisais deux séances par jour. j'en oui. en fait j'étais dans mon travail, c'était moi qui décidais de ce que j'allais faire pendant 24 heures. Donc en fait, c'était très simple de, de faire la pro comme je veux. Si je voulais faire tel ou tel séance, je pouvais le faire. Donc je m'entraînais deux fois quasiment deux heures tous les jours, six fois par semaine. Mais et des fois, tu ne t'entraînais pas tout ce temps pour atteindre ton objectif, tu t'entraînais tout le temps parce que tu en avais besoin. Ah ouais. Et là, dit que et ça mettait, un mec euh, dans son ancienne caserne, qui sont cachés dans les placards encore. Ah <rire> en train de pleurer quand il annonçait les séances de sport. Non mais euh, ça, ça me permettait d'avoir un bon niveau, je peut-être être, être plus, euh, plus fort si j'avais été un peu plus cohérent dans le choix de mes activités, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis une programmation où je suis un peu plus bridé, mais euh, depuis le 1er septembre, j'ai changé de fonction dans mon travail et j'ai beaucoup plus de difficultés à m'entraîner ouais. entre les, la distance de mon lieu de travail et mon domicile, la salle d'entraînement. Du coup, euh, aujourd'hui, euh, si j'arrive à caler une heure et demie par jour, c'est bien. Donc il euh, va falloir être... Euh, non mais ce que dans ton cas il y a un peu d'hyperactivité quoi tu vois Ouais, clairement je suis atteint depuis que je suis gamin Non mais t'as besoin en fait, ça ah, un courage. besoin Non mais c'est un Non je <rire> disais, là il a besoin Non mais en fait, j'en sais ce que je veux fait, fait, je veux que les gens Tu t'entraînais pas tout ce temps là pour atteindre ton objectif Je pense pas, je pense pas que ça soit ça Je pense vraiment que toi tu t'entraînes parce que t'as besoin de t'entraîner Je faisais un prog et ensuite, il y a un mec qui arrivait dans le gymnase parce qu'il est rentré d'intention. Je fais Tu vas faire quoi Ça bah, Vas-y, viens, en fait. <rire> <rire> je, marche, je vais être traîné comme ça jusqu'à pas d'heure. C'est pas Là, il ouais, C'est 23h a... pour rentrer dormir. Attends, je peux avoir encore un peu de <rire> <Là>, On est <fait rire> ensemble, je suis arrivé une heure avant pour m'entraîner, toi. J'ai besoin de m'entraîner. Ouais. de ouais, sans... Aujourd'hui, il y a des objectifs parce que j'ai fait une saison qui était sympa et tout. Je me dis On peut voir des objectifs cool. Mm. Mais euh, à la base, même s'il n'y a pas d'objectif, je, con ouais. je continuerai à. Je suis obligé C'est pour ça que j'insiste j'insiste sur ça Je suis hyper difficile Moi je m'entraîne moins, beaucoup moins Mais je mange beaucoup Moi je m'entraîne 2 heures par jour 5 fois par semaine D'accord, ça ressemble à peu près à ce que je fais moi Peut-être qu'il faudrait que je un peu plus relatif Après moi je suis pas d'accord Moi je fais partie des gens les choses. Mais je fais partie des gens qui pensent que c'est pas la longueur de l'entraînement qui va faire que tu vas devenir fort, c'est la qualité. c'est Aujourd'hui, j'entraîne Lucas. Lucas, vous ça. connaissez peut-être Lucas Buisson, ouais. euh, le petit Lucas que vous connaissez. J'entraîne Lucas <rire> Luca depuis. Il a déjà fait un pouce bleu, il a, il a des peurs de consulter avec moi. Je l'ai dis, il, il avait 16 ans. Maintenant, il a 20 ans et il a jamais fait une séance depuis deux heures avec moi. Jamais. Jamais, je ne veux pas qu'il fasse plus de deux heures. Parce que pour moi, je préfère qu'il donne sa live pendant une heure et demie, deux heures, et que ce soit d'une extrême qualité, et que derrière, on puisse vraiment repartir sur quelque chose de propre, plutôt qu'il se fatigue pendant trois heures, où il va diminuer en intensité, il va juste forcément. De toute façon, on est d'accord sur un physiologique, sens de. C'est sûr, tu, tu perds une heure et demie déjà. Euh, ouais, c est, c est on on est d'accord. Après, il y a une différence entre pratiquer pour aller à un, un niveau et atteindre le, le, le top, un zéro top. Oui, mais ce que je veux dire peu importe. Justement, si tu vois, pour atteindre le top du top, tu dois être deux fois plus intelligent dans ta manière de tu vois. En fait, en fait, c'est que que les... ce, ce que disait Max tout à l'heure. En fait, ça veut dire que tu, tu dois avoir des objectifs. Et... Ton entraînement doit être correspond à ce que tu voilà, ça Et en fait, au final, peut-être que votre entraînement à vous, il correspond aussi à, à, à chacun de vos qualités. En fait, à chacune ouais. de vos qualités. C'est-à-dire, peut-être des athlètes un peu plus endurants, donc l'habitude d'avoir un gros volume d'entraînement. Un athlète peut-être plus explosif, plus mm. puissant et qui préfère garder de la fraîcheur nerveuse pour ses entraînements. Ouais. Je, je pense qu'il y a, a peut-être aussi un peu de ça, non c'est aussi un choix, euh, tu vois des fois moi c'est la frustration de te dire putain j'ai pas tout fait, c'est dur hein. de dire, moi tu vois le, la prof que je suis, en, en moyenne hein, sur, sur une journée, j'arrive à faire 70% de ce qu'il y a Je peux pas faire plus. Parce que un, j'ai pas le temps, et parce que deux, euh, sur une séance, c'est pas possible. Sur les séances où je fais en vie quotidienne, j'arrive à tout faire. Parce que euh, du coup, tu fais deux séances, t'as le temps de te poser, de manger de réfléchir un peu à ce que tu as fait le matin, etc, tu vois, de repartir frais sur les séances uniques sur la journée, tu peux pas tout rentrer, c'est pas possible. Donc en moyenne, tu fais 70-75%. Mais du coup, c'est hyper frustrant parce que tu te dis « putain, j'ai pas fait tout ce que je devais faire ». Mais en même temps, est-ce que si tu le fais, ça va être bénéfique Et c'est là où c'est dur psychologiquement de te dire « tu vois, Exactement ça, mais c'est pour ça que tu es encadré aussi Au fond toi tu sais que ça va pas être bénéfice si tu continues C'est pour ça aussi que tu es encadré C'est pour aussi que tu bosses avec quelqu'un qui t'accompagne pour atteindre son objectif Bien sûr Il y a un tas d'autres paramètres que l'entraînement en fait pour atteindre la performance C'est ça le truc, c'est il y a l'aspect psychologique, mental il moi que c'est un job C'est un 7 nerveux ça se travaille, tu vois Et c'est pas que l'entraînement qui va faire en sorte que tu vas devenir très bon Et il y a la preuve, moi il y a des athlètes qui sont très très forts et qui ne s'entraînent pas énormément. Ah non, mais non. il faut aussi arrêter, il faut démystifier un peu le truc de se dire, euh, tu vois, par exemple, au CrossFit, pour parler de, de la discipline qu'on pratique, ouais, les Games athlètes, ils s'entraînent 8 heures par jour. Non, ils aiment faire croire qu'ils s'entraînent 8 heures par jour, mais c'est pas vrai. Et, et en plus, ils s'entraînent de manière, euh, chacun a sa manière de s'entraîner, etc. Mais euh, faut pas croire que toute la journée, ils viennent trois fois par jour à la boxe qu'ils viennent 3 fois 3 heures et que pendant 3 heures ils se mettent des metcon, roustés à 220 bpm par terre en train de vomir non c'est l'entraînement crossfit et l'entraînement de performance c'est pas ça en fait mm. donc si c'est pas ça pour les performances, quand tu viens pour ton bien-être, mm. fais pas ça non plus parce que le souci aussi qu'on retrouve c'est que les coachs, et là c'est mon avis personnel les coachs sont absolument pas formés à la performance et à l'imprimant physique et du coup on se retrouve avec des, des discours qui sont incohérents par rapport à la tâche à, à effectuer donc, en fait, devenir athlète, si tu as tous les coachs que tu connais qui te disent qu'il faut que tu t'entraînes 5 heures, tu vas penser qu'il faut que tu t'entraînes 5 heures. Sauf qu'en fait, non, c'est pas ça. c'est peut-être aussi parce que l'entraînement, ça ne veut pas forcément dire que soulever des barres ou courir. C'est peut-être aussi penser à, ta, à, ta, à ton entraînement, comment tu vas t'entraîner, manger, l'espace de récup, ton automassage, oui. l'étirement. C'est de programmateurs maintenant qui arrivent à faire comprendre aux gens. Peu importe leur niveau de pratique et peu importe leurs objectifs, que en fait, euh, l'entraînement bénéfique n'est pas Instagrammable. En fait. Oui, c'est ça. Alors, ce que tu fais au quotidien, c'est moche. En fait, c'est oui. qu'on va dire. Hein, mais, euh, ah, y a, y a tu ne fais pas des trucs, Parce tu ne pas des PR toute la journée, tu ne fais pas des séries de trucs muscle up et de muscle up. En fondamentale, tu ne vas pas filmer de l'endurance. Quand tu fais des tirements, tu ne vas pas filmer de l'endurance. Même les skills, au final, c'est le travail technique. On ne va pas se filmer. Et pourtant, j'avais un programme au ring et au ring, et je me suis dit, cool, aussi, je vais faire un aimant hey, bon, de 12 minutes, euh, 7 seul, ça va être cool. Bah ben non, c'est que, de, que de la posi du positionnement. De toute du il C'est bah non. <rire> Le gamin qui ont son cadeau de Noël. bah non, c'est chaussettes. C'est c'est ce que tu dois faire. Et, j, et quand je compare, on ne fait pas la même prog, euh, Antoine et moi. Et finalement, il y a les mêmes choses parce que c'est sensé peux Là, si c'est facile de mettre une cartouche, tu te mets deux cartouches dans la journée, t'es content, mais tu vois tu seras pas bon au mois de juin ou au même de Sur moyen terme, ça va être cool, mais sur le long terme... C'est du plaisir de se mettre une cartouche, mais la vérité, si tu veux devenir bon, il y a plein de paramètres qui sont pas cool à faire. Instagram ne te montre que les belles choses et tout, mais en fait ta vie en général elle n'est pas... Mais tu vois, en tant qu'athlète, c'est... On a l'impression que t'es dépressif Moi, je je montre que quand je travaille. <rire> du coup, tout le monde pense que je passe ma vie à travailler Alors que je fais plein de choses Je sors, euh, ah je bouffe avec des copines, plein de trucs Mais euh, je ne montre que le moment où je travaille travail. Et du coup, bah, tout, hein, tout le monde se dit oh, C'est pour ça, c'est un ce que j'ai fait, pas ouais. fait ouais, cette semaine sur ce sujet ouais. où je dis ouais, en ouais, fait ouais. Même en tant qu'athlète, c'est pas agréable en fait d'arriver à l'entraînement et de faire des trucs qui vont pas te faire kiffer Parce qu'il ne faut pas se mentir, les trucs qui te rendent fort C'est pas beau regarder et en plus ça te fait pas kiffer de les faire en bonne voit dans n'importe quel sport, il faut gérer toutes les positions statiques avant de commencer sur des positions dynamiques, ça veut dire que si, enfin, en, en, en l'occurrence dans le crossfit, ben le crossfit a inventé le keeping c'est propre ouais. au, au crossfit. Hein. Mais le hollow hold, le arc, ces genres de mouvements qui sont le, le gainage, ben, il faudrait normalement les maîtriser à la perfection avant de faire du, du kiping. Comme, comme Max qui arrive ah, c est... C est... Totalement. Totalement. Mais dans la, dans la prépa physique, les, fondament... les fondamentaux, c'est ça. Et après, ton cerveau, parce que ça, ça, tout émane de la moelle et du cerveau, bah après lui, il a l'information comme quoi le, le mouvement hold est bien effectué et que derrière, il va pouvoir... jouer ouais, Exactement. Là, et normalement, tout le monde devrait faire ça, mais euh, comme, euh, pas... comme vous le savez, c'est pas toujours comme ça que ça Alors... se passe. Je suis que les vous aimer, trois portraits de vous. Vous pouvez les montrer s'il vous plaît la caméra. Trois portraits de vous-même. Donc, le rouge c'est Max, le bleu c'est Jérine et le jaune c'est Antoine. Comme ça, comme vous ne les voyez pas, mais... c'est un bon moyen. Sans le découpage de qualité. Écoute, j'ai fait ce recruter euh, hier soir à 23h. Donc, je ne vous jure pas. Attends, j'ai un morceau de 19 <rire> Donc, vous avez non. trois bancards. Je vais vous poser une série de questions. Vous répondez avec celui pour qui vous pensez que c'est la réponse. Euh, Admettons, qui est le plus beau gosse. Si vous pensez que c'est Jeffrey, vous mettez le autres pancartes. de ah, non, si vous, pensez, vous pouvez mettre votre propre pancarte, évidemment, bien sûr. Ouais. Ça marche Vas-y. Ok, on, on y va, va Alors, la première question <rire> que crois, on un <rire> Qui a la meilleure alimentation En général Oh waouh, on est. Non, non, non, non, non, non. Le problème, c'est pas... que si tu veux, ah. le, le problème, c'est de... que ce... <rire> lui, il mange des nesquits toute de la journée. Donc, euh... Non, mais toi ton Instagram, Julien, quoi. Il a fait d'énormes ouais, normes sur, ah, sur la nutrition. Sur hey, les tu, les sais, les tu savais que grâce à lui, il a fait monter le PIB du. Des, des chinois japonais de, de, de, de Paris! <rire> <rire> je te l'ai dit! Allez, alors on Il un resto, c'est ton seul client! C'est <rire> <rire> cool! Si, si vous avez un resto à, à volonté, jamais vous l'acceptez! Bah parce, parce que lui, en fait, lui, en en fait moi, moi, les pas, les Parce que j'en abuse vraiment! Non mais lui, <rire> lui, il confond les plateaux avec les assiettes, ce con! Merci les aviateurs! Ça, je suis pas sûr! Qui a la pire alimentation? <rire> <rire> Ah, tu ah, t'es autant mis quand même! Ah, oui, je pense, hein! Ah, ah je sais ouais, pas! Non, je pense pas. pas, non, non bon. Ah, je, pas. Mange, ah, pas. Non, je pense que tu a vraiment une alimentation dégueulasse ah, quand même. Ah, ouais. Tu lui, ouais. Tu Non, non, non. il mange toute la journée. Il, il, il mange que toute de la, la merde. merde. Ah. Moi, je me suis vraiment amélioré par ah. J'approche des masters, je suis obligé. Ah oui, là, ça commence à j'ai mal au dos, là En fait, je pense que Max, c'est peut-être plus en quantité, et là, c'est peut-être plus en qualité que... En vrai moi, je grignote beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu, je grignote Ouais, ce qui est bonbon, petite connerie. Ouais, les petits conneries, c'est ça, Bon, ça se danse, quoi. Tous les deux, vous habitez jamais ensemble. Non. Qui fait le plus ta fête On est d'accord, on mais. On est d'accord, yeah. ouais, on se dit oui, mais. Jeune, jeune. Il est au collège, il est au collège, ça va. Ça, Il lui faut sa carte d'identité pour aller en mais. Ok, ensuite, qui dort le plus Ah ouais Ah, ouais. ah ouais, j'ai. Parce que enfin, nous, on a un vrai taf On n'est pas la SNCF Je sais pas, je fais pas vécu, moi. SNCF, ils sont. parti tu travailles ou pas donc il me semble qu'il y a une grande grève. Je ah, oh, peux pas faire la grève encore, je suis pas titulaire. Pour lui faire grève, il y a ah, un problème. Hey, pendant un, bon un, un bon mois, fil. sur son Instagram, on va avoir que des trucs, il leur dit, couche Je ne suis pas prêt Attention, j'aimerais être comme toi. Et ma petite marbotte Qui s'échauffe le moins avant de faire un entraînement à froid quoi. <rire> ouais, Max c'est chaud quoi. Max max aussi. Ah, il <rire> y a des gens pour qui c'est une option. Il y a trop de silates dans le, le mot pour Max, déjà c'est ah, faux, en fait, Il peut mettre. Eh chauffe Il est chaud toute la journée. C'est pas du tout assis là. Il est en chaise, il en chaise. Ok, qui est le plus sérieux à l'entraînement Anton, pour l'instant, t'es rien de parfait. Ouais, je sais pas, je mettrai quand même Max. Max, il est sérieux parce que c'est quand même Ouais c'est attends, on me dit pas que t'es pas sérieux. Je fais ce que pas écouté. Après, je suis pas DJ, je te moins entraînement que ce que j'ai Ouais, pareil, c'est ça. Mais Max est très sérieux entraînement. Qui c'est qui est le plus mobile, qui est le plus fort en mobilité Vraiment, genre, en mode. Franchement, je sais pas, t'es fou quoi, Ah tu l'as vu <rire> quand il fait mobilité c'est quoi C'est que c'est un coup de t'as vu mes squat jerk la dernière fois On aurait dû appeler mobile. Tu les fais toi, mon oh, wow. je... Ah, ah toi ça tu ah, t'es moqué, tu fais pas oh, ouais, Je le vois beaucoup, je suis d'accord. Justement, il a fait des squat jerk. Ah ouais T'as un problème C'est pas toi le problème. C'est vrai que je le vois quand muscle, il fait que des muscles snatch, muscle clean. Tu as un problème de mobilité en vrai. Non, ta mobilité, c'est juste les épaules. Oui, c'est les épaules qui sont encore en avant. Si moi je suis plus mobile. Si c'est toi quand même. Franchement je ne sais, sais, sais pas. Je, je pense que j'ai pas l'impression de, de... De, de, de, de, de souffrir trop de mobilité. En fait bah, de, pas. De, de toute façon vous bougez. vous bougez vous bougez tous bien en fait ouais, ouais. malgré tout. Oui. Le, plus complet, ouais. euh, le plus complet en compétition c'est qui? C'est Simple. Hein. <rire> <Tu> peux... <rire> ah Un mix des trois. Moi c'est enfin tout ce qui est mouvement au-dessus de la tête c'est un vrai problème. Et ensuite. On revient à ta mobilité finalement. Je ne sais pas si c'est de la mobilité. Moi Donc je suis fort en tirage bien. et tout ce qui est poussé c'est complexe. Mais parce Ça, que, que tu, tu, fais tu faisais du tu sais, tu sais, J'ai ouais, fait ouais. énormément de jeux. oui effectivement. Le ah ouais. Street Workout c'est tirage, tirage, c est c est attraction à euh, mort. Ouais. Et en fait j'ai délaissé, soit j'ai délaissé de longtemps et aujourd'hui c'est weakness, mais euh, tout ce qui est mouvement au-dessus de la tête, poussé, et ensuite un petit peu de technique pour, en altéro pour passer encore un cap en barre. Lequel est le plus fort bah en altéro Je pense qu'on sait déjà tous. Le plus fort en altéro ah, ah ouais Moi je mets hein. ah, Djé, parce que à l'IWF c'est le plus fort non, toi. Ouais, à l'IWF, c'est ça les scores bon, hein. ouais. Djé, Tu prends le rapport sans ouais. puissance, le rapport plus puissance c'est Djé hein ouais. Mais il arrive fort Et derrière L'étéro, t'es... Non mais Anton ah, est alors... fissure Mais qui fait combien de poids aussi par rapport à au compus Ouais, je sais même pas si j'ai les plus En barres Non mais... 125. Pareil, incline J'ai 156, toi t'as 162 Je suis pas à moi 150 et vous passez combien Je suis plus lourd que lui, je fais 5 kg de plus. On est plus fort Ah, c'est 40, j'ai attendu. T'es plus petit, tes trucs, mais vous êtes pas. Ah, mais est plus fort en altéro. Je prends le rapport en altéro même c'est ah, comment là, toi et toi il y a un truc elle explose tu vois un truc dans la hanche <rire> c'est beau non mais c'est la vérité puissance c'est sûr, sûr que j'ai ouais. l'impression que s'il qu a il a c est c est il, il, très vite mais il a, il, a, il a dû pousser pour ça que lui j'ai l'impression que ouais. quand même la barre elle est il arrive à mettre il arrive à mettre de la vitesse dans la barre c'est impressionnant, précédent extrêmement ça part c'est une force surtout sur du clip tu es dans le top du top français en termes de de barre ouais euh, okay, ouais. Donc, aujourd'hui il a des putains de barres, mais ça fait un moment qu'il est boss. Lui il a rêvé, boom, est arrivé, boum, c'est une facilité mm -hmm. déconcertante. Et du coup, euh, qui est le plus fort en, en gymnastique ouais, C'est. euh... Je pense que je, pense, je vais fermer les mains dans le dos Moi je vais refaire des compètes avec toi parce que je prends tout le gym. Oui, qu'il est là, non, non, je prends tout les corps. <rire> <rire> il est descend les pieds, genre tout le monde est là, genre ok. <rire> ah, il y a un peu un gérard, c'est chiant. Je vous fais une petite mise en situation. 21 15 9, thruster à 60 kg, chest ou bar, qu'est-ce qui gagne Ok. Mais quoi ah, mais dis ton bonheur. Ah ouais, ah. sérieux, ouais. ouais, c'est gentil. Pourquoi Parce que ah, le max il est facilement sur les chests. Après, c'est ah, dominant ouais, la, la dominante les est. La dominante, c'est les thrusters. Les chests, il n'y en a aucun de nous qui va lâcher. Ouais. Voilà, thruster à 60. Truster à 60, on en culie quoi. Ouais. 60, c'est. C'est la charge, c'est bâtard. C'est un gros tonnage quand même. souffle c'est c'est peut-être un autre athlète qui pose Mais là, 60, c'est plus moi, j'assure. C'est une sacrée charge C'est une sacrée charge en 60. Deuxième mise en situation. Leader, clean jerk. Deux barres à chaque passage. Première barre 120. Deuxième 130. Troisième 140. Quatrième 150. Qui c'est qui est Deux barres Ouais, à chaque fois, deux façades. Qui veut dire Ah ouais, ah, ouais parce que dit, un, euh, en fait, il ai a du mal à la... son la... nerveux à la répétition, ouais. tu vois. Il va être très fort, il va être capable de faire des gros bons et c'est moi, je suis incapable... enfin, je suis incapable de faire ça. Je suis moins capable de le faire que lui, il est capable de faire un, un 120, 140, 155 par exemple. Et moi, il va me falloir peut-être un peu plus de barre entre les deux. Par contre, s'il y a plus de répétitions, si tu, tu peux en faire 3-4. En fait, en fait c'est la deuxième répétition qui fait la différence. On ouais, ouais. ouais. avoir deux répétitions. T'aurais comme... dit en single, j'aurais dit G direct. Ouais. Okay. Ou en vitesse, peut-être. Euh... Ouais. Euh, troisième mise en situation et dernière. Question. Le workout, c'est 1000 mètres de run, 500 mètres de nage. Qui c'est qui gagne <rire> c'est Qui c'est qui gagne 1000 mètres de run, 500 ça mètres. C'est assez court, c'est court. 1000 mètres de run, 500 mètres, 100 ah, Je crois que, que fait ça serait de... chaud On a bien avec euh... Ouais. C'est la sympa le run, non Non. Non. Si, parce que c'est pas sprint. sur la run, sur Ah, mais non, mais non, le run, ça part vite. Un kilomètre. Ça... Ah, mais c'est vrai, vrai sur la pas course, sur on va arriver en même temps. Ouais, et en plus, la nage, on a nagé une fois, il y a, il y a, il y a, du y a, putain, putain, putain, a, la même ah, ça serait chiant, je pense qu'on ferait un truc. Je m'accroche que que à son pied. Ça se, hein se au... Tu sais, quand tu tires sur le pied du mec, tu repasses vite, <rire> <t 'es rire> vite tu te mettre devant. Non, pas ça, ça, fait ça se en vrai. Je tire pas. Ça se finira au. T'es les mecs, ils arrivent sur le bac à sable, c'est grosse bagarre, à l'esprit. Putain, mais ouais. Les ténis. je veux pas le faire Ok, ça va. Il y a une j'ai Sur la ligne de départ. Ok, vous êtes là, on sait ce que c'est, c'est stressant. Tout le monde serait La personne qui est genre. Le... On est tous sur la ligne. des comptes 10 secondes. À quoi vous pensez C'est quoi la, la seule. la phrase à laquelle vous pensez Il n'y a pas de phrase. À ce moment-là, c'est la vie. C'est plus le vrai 10 secondes, c'est plus le moment où tu penses. Tu penses avant. Non, non, là, c'est toi, tu vas à temps Moi, enfin, moi, ouais. tu penses avant, tu penses après. 10 secondes, c'est pas le moment où tu penses. Donc, il se passe rien. Non, 10 secondes, c'est qu'au time. Ça y était déjà dedans. Est non, mais temps. je veux juste savoir ce qui se passe dans ta tête. Rien du tout. C'est la bagarre. D'accord. C'est voilà. ça pas dépend le pas de moi. Toi. Ah ça va dépendre vraiment du vote. Si c'est un route pour toi Si c'est en route pour moi, je m'encourage. Je me dirais, je vais te niquer. Par contre. Si c'est pas en route pour toi Allez, on limite la classe. Allez, on s'est paniqué. Je pense que j'ai même demandé de cette. ouais, c'est c'est de Moi, c'est pareil, je suis en mode chien, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. 10 secondes. Même si c'est en route que t'aimes pas Ouais, bah en fait, je me dis, il faut limiter la classe. Après, moi, le problème, c'est que j'ai. J'ai pas trop de stratégie, mais je suis content d'y aller. Même si c'est. Même, <rire> même, si euh, hein, même, si même si ça va être euh, difficile que... avec des weakness euh, euh, je suis content d'y aller. Parce que pour moi, chaque route, c'est un moyen de se mesurer. Même si je me mesure aux autres, parce que j'adore l'adversité, c'est quand même. Tu te mesures toi. Face c'est ce que j'ai évolué. Tiens, il y a beaucoup est ouais. Ce que j'ai évolué. Et de toute façon, ça donne ce que ça donne derrière. Tu mais il a j rien J'ai zéro stress, moi. Max, c'est ah une ouais stratégie. C'est ouais. un ouais. genre à fond, je sprinte au milieu et je t'arme fort. T'as pas un, le cœur qui bat un peu et genre... Zéro. Mais et pourtant, je me stressais. Moi, j'ai fait judo au bord ce J'ai ah, stressé ouais. bah, ouais. Pas. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais le je n'en ai rien à foutre. Oui, mais attends, attends. J'ai pas de stress, vraiment, mais aucun. Si vraiment, c'était une comp... Typiquement, lui, il a fait le semi, tu vois. Je pense que tu, tu devais quand même stresser un minimum. Et à un moment donné, ouais, là, tu joues. Encore, euh, encore... En fait, c'est encore différent. Et moi, j'ai de la chance de faire beaucoup de préparation mentale. Euh, ouais. Que ce soit en BMX, que ce soit derrière ensuite là cette année, je vais venir, très sérieusement, j'ai repris un préparateur mental, donc euh, vraiment, j'ai là-dessus, moi, c'est, je sais que physiquement, je suis pas nécessairement le plus fort, tu vois, même dans les hauts où je suis très bon, je sais qu'il y aura toujours des mecs qui, qui seront plus forts que moi, ouais. mais en fait, j'ai cette capacité à me conditionner mentalement dans la réussite, en fait tu vois, et c'est pour ça que je te dis, moi, les 10 secondes avant le départ, il se passe plus rien, j'ai déjà si je suis là, en fait, c'est que ma place l'est méritée, et en fait, ma stratégie, elle est posée, je regarde pas à droite, je regarde pas à gauche, peu importe qui est à côté de moi en fait. Donc forcément, oui, je vais te dire à Londres, oui, il y a eu de la, il y a eu de la pression. Parce que oui. tu vois à côté des mecs euh, qui ont fait euh, 5 6 fois les games, les mecs c'est des stars internationales. Oui. Donc, euh, ouais, il y a du stress, y a... mais en fait, c'est pas du... En fait, le stress, c'est pas forcément négatif, c'est un stress positif. C'est-à-dire, euh, putain, quel chance j'ai d'être là, tu vois. Quel chance j'ai de me bagarrer avec oui. ces mecs-là. Oui, Et en fait, c'est un <rire> il faut, Il faut... Toujours tout faire dans ton mindset pour tourner ce qui se passe autour de toi comme un moteur Peu mmh. importe que ce soit en ta faveur ou en ta défaveur ça toi comme énergie ouais. euh, C'est pour ça que je te dis, moi le, le moment, le, les 10 secondes avant de partir là, il ne se passe plus rien en fait ouais. C'est déjà réglé, tu vois Peu importe ce qui va se passer ça après Ça peut être bon aussi pour Jérôme, par exemple, euh, de, voilà. de, tu vois, de, il dit que quand c'est en route pour lui, il s'encourage Et quand c'est en route qui n'est pas pour lui, il s'échauffe. Mais bah. ça c'est typiquement le discours interne de te dire euh, en fait, comme la citation le dit, que tu penses que tu vas y arriver ou pas, dans la plupart non. des cas, tu auras raison. Parce qu'en fait, si tu penses que tu vas y arriver, tu te donnes les chances d'y arriver. Si tu penses que tu vas pas y arriver, tu oui. te conditionnes à oui. pas y arriver. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas bien pour lui, du coup, de, ben après, de, de, de, juste de changer C'est de, de, de... juste un discours interne, en fait, ouais, à changer, vrai. De, vrai. de dire « Ok, tant pis, le WOD, il n'est pas pour moi. Ok, j'ai des, des points faibles là-dessus. Qu'est-ce que je vais être capable de faire ouais. sur mes points faibles ?» pour poser des problèmes aux mecs qui sont autour de moi. est-ce est -ce que c'est pas lié non plus aussi à la préparation Plus tu te prépares et plus tu fais de choses, plus tu es serein tu aussi, sur sa capacité ouais, à le faire. Le ouais, quand, après, tu disais, ouais. quand tu disais tout à l'heure par exemple sur la, sur la ligne des 2000, bon, au final tu te focalises sur toi-même parce qu'en fait c'est toi qui va faire la performance, c'est pas les autres en fait. Ça, Donc oui. si toi tu sais que tu es bon sur, sur tes exos, comment tu vas couper et tu te focalises uniquement sur ta capacité à toi, au oui. final tu es, es serein. De toute façon, tu es à 10 secondes du coup. Bon. Qu'est-ce que tu vas changer Non, non, mais attends, c'est ça, on, été, on vois, est d'accord, on est d'accord C'était pas, pas forcément ça, il y a des gens, tu vois, typiquement, ils ont envie de tout bouffer Ils se disent, euh, moi, moi, je sais que quand j'étais sur des... bon, je veux pas beaucoup complète Mais quand je suis sur la ligne de départ, je me dis juste, ok, tu peux le faire, vas-y, t'es une putain de meuf, c'est parti, quoi Mais peut-être il y a des gens qui, comme toi, se disent, moi, pour moi, c'est inconcevable de ne pas me parler Je saurais pas faire ce que tu fais, tu ah, vois, je suis admiratif. Oh, ouais, je, je me parle, si tu veux, je me parle, mais quand je me parle, c'est toujours en positif. Mais je le fais avant de partir Mais t'arrives à juste avant, rien en fait, dire, rien faire Je me sers enfin. d'un truc qui s'appelle euh, l'ancrage ouais. en fait, Donc il y a un geste ou un truc euh, machin Et en fait 10 secondes avant quoi, Je, je m'ancre ah. ah oui. Ah, c'est la dame la, la Ah non, non, non lisez comme ça euh, Non, c'est la routine des performances C'est euh, même pas un ancrage C'est encore un autre schéma ah C'est psychologique Mais moi 10 secondes avant En fait je me suis déjà ancré dans mon mood. Donc c'est fini en fait Tu vois le discours interne il ça y est, coupé, c'est fini. Et après, il reprend par contre dans le mode, tu vois. Il peut reprendre dans le mode. Quand ça va pas bien, euh, vas-y, on continue, euh, donne tout, tu vois, tu t'encourages, etc. Mais vraiment, les 10 secondes entre euh, le décompte et le bip. Ouais. Ouais, mais on en parlera pas forcément dans ce show mais c'est aussi le fait de peut-être bien travailler ton dessin en allemand, tu vois, de savoir, de, ta stratégie j'entends, de bien travailler, euh, genre t'as un road 21-15-9 typiquement tu vois, moi je pense pas dans le mur, tu vois, parce que sinon au, à la fin des 15, des 15 je suis morte, ouais. tu vois, ouais. donc ça tu vas dépend, travailler ton road, moi, moi, moi je veux rejoindre Antoine, ça moi je veux rejoindre Antoine et je pense que, en fait je vois un peu ce qu'il qu veut exprimer, mais euh, de la même manière, en fait, moi, quand je vais arriver sur un, sur, sur un road, sur une compète, euh, les 10 secondes, effectivement, avant, en fait, es déjà, tout ton corps, il est déjà dans le dans, dans road, en fait. Et tu ne te poses plus de questions. De toute façon, tout ce que tu vas faire, tu devras le faire. Oui, ouais. 10, 10 secondes avant, es obligé ouais, de... Donc, ouais, euh, donc, en fait, c'est fini. Ouais. C'est C'est ça. Les, les seules choses que, des choses que tu pourrais te dire là, ça va, ça va te créer du tout ou ça va ouais. venir apporter des éléments dont tu n'as pas besoin. Parce que de toute façon, là maintenant, il faut que tu fasses. En fait, ce ouais. qu'il faut te dire, c'est voilà, de toute façon, que tu sois prêt ou pas prêt, ce n'est pas maintenant que tu vas le changer. Tu vois ce que je veux dire Ta préparation, ouais. elle est faite. Oui. Euh, ton entraînement, il est fait, qu'il ait été fait bien ou pas bien. Mm. Euh, je veux dire, 10 secondes avant, il ne va rien se passer ouais. de stratosphérique. En fait, il n'y a pas un coup de baguette magique qui va te soit effacer tes points faibles, soit booster tes points forts. Ça n'existe mm. pas. Les, les après, des tu peux te surprendre. Tu peux. Après, parce t es t es que là, y a de parce, vrai, que, surtout, es es parce que. T'es en compétition. Parce que voilà, c'est. Euh, euh, je sais pas, t'es dans un état de forme où euh, tu as suivi d'autres l'être et même sur tes points en faibles, tu vas te révéler extrêmement fort. Mais voilà, mentalement, dans les 10 secondes avant. Euh, c'est une t'es chez toi en fait. Voilà. Toi, t'as parlé de points d'ancrage. Est-ce que les gars, vous avez un truc, vous, pour. Moi, ça fait depuis peu, là depuis cet été, j'ai. Salut Marcus, j'ai un mec qui m'a. <rire> c'est ça tes dédicaces voilà. <rire> On son... <rire> En vraiment... gros, <rire> <passe> <rire> bon, lui, il est à fond dans la technique d'optimisation du potentiel. Ouais. Et du coup, j'ai eu, euh, eu pas mal de discussions avec lui. Il y a ces images ou ouais. ces choses d'ancrage. Les techniques de respiration, ouais. c'est flambant. Mmh. Pour un mec qui est pour qu sont super nerveux. Hein? Tu sais hein? pourquoi on fait ça non. Ça s'appelle. En fait, c'est pour sécréter le neurotransmetteur GABA. Ça s'appelle. Les neurotransmetteurs, c'est tout ce qui va te donner euh, euh, typiquement euh, l'excitation, le, euh, le, le, tu vois, l'adrénaline, la noradrénaline. Voilà, ouais, c'est ça. Tout et ben, le, le neurotransmetteur GABA, c'est lui qui va justement sécréter tout ce qui est, est euh, méditation, euh, calme et tout. Et, et en fait, euh, la respiration, c'est la base ça, pour ce genre de neurotransmetteur. Pour tout. Bon, ce qu'on avait vu sur euh, le séminaire qu'on avait fait, tu ah, ouais, ah ouais. C'est magique, ouais, c'est important Tu veux devenir un athlète, tu veux aller au Madison tout ça, bah, c'est des choses que tu dois prendre en compte tu mm. veux, Un athlète, c'est aujourd'hui Teddy Riener, il a un coach mental, ça doit lui prendre je sais pas combien de temps par pas. Ça va très loin, aujourd'hui <rire> ils sont tous à un niveau quasiment égal Tu vois la différence, en plus il ouais. y a le mec qui est un peu anxieux, est-ce qu'il vit dans sa vie professionnelle et sa vie familiale il y a plein, plein d'éléments, de, de petits bâtons dans les roues qu'il faut réussir à vaincre et c'est toujours positif. C'est Manodou euh, qui avait euh, eu cette expérience aussi. Il y a eu un reportage qui était sympa sur ça. Euh, pas euh, sa sœur, mais Manodou, non, soeur, voilà, Flora, Flora, qui lui aussi... Euh, salut le Il est à Marseille, tout <rire> ça. <rire> et est et vrai, est hey, on est passé au même <rire> Et du coup lui il avait euh, fait un avant après avec euh, un prépa mental Et maintenant euh, ils ont dans le club, ils ont un prépa mental Au moins c'est 50% d'avant Ah mais non mais encore t'es gentil pour genre, tu le 50% Aujourd'hui il y a énormément de choses qui passent par l'influx nerveux L'influx nerveux c'est ce qui crée une contraction plus, Et c'est le cerveau qui fonctionne Donc, prépa Le prépa mental c'est pas juste de... la compète c'est le et quotidien. C est c est je pense que c'est l'avantage qu'on a, Max et moi, dans les tafs respectifs qu'on fait. Tu ouais. vois Max est pompier, moi je suis policier. En fait, tu es soumis au stress de mettre ta vie en jeu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire t arrives sur des situations, des fois, où en fait, tu sais que tu pars, peut-être tu reviens pas. Ouais. En fait, quand tu vas sur une compétition de CrossFit, tu pars, tu reviens. Il n'y a pas de stress ouais, ouais. à avoir, ouais. tu vois ce que je veux dire oui, mets, En fait, en en fait en quand tu mets, peu, tu mets un peu euh, les euh, les euh, les sur, les sur une échelle, tu te dis bon, bah Ouais, qu'est-ce qui va m'arriver en fait au je ouais. finis dernier Alors que pour certaines personnes, c'est le truc ouais. le plus excitant qui vont faire m'arriver. Mais après encore ah oui. une fois, c'est tu... ah, une, ce une question compliqué. de préparation. Ah. Tu vois, dans ton quotidien, si tu te soumets à l'inconfort constant, oui. euh, en fait, ton inconfort n'est plus de l'inconfort Alors, je ne te dis pas que tu es confort partout. Il y a toujours des, il y a toujours des... des doutes, il y a toujours oui. des... des questions, etc. Mais euh, ouais effectivement, ça revient à ce truc-là où en fait, quand toute la journée, tu te dis, euh, il peut m'arriver des dingueries H24, en fait, quand tu fais des trucs que tu t'imposes à toi, parce que là, c'est notre taf, on l'a choisi, etc. Les situations relatives à ton travail, tu ne les choisis pas après le quotidien. En revanche, que tu fais dans ta vie perso, donc la pratique du sport qu'on a, ça c'est un choix personnel, c'est toi qui te l'imposes. Donc il n'y a, a aucun stress à avoir euh, négatif par rapport à ça, puisque c'est toi qui t'imposes ce truc. En, en, gros, en gros, ce que tu dis, c'est que toi, tu, tu euh, as pris l'habitude. De sortir de ta zone de confort quasiment tout le temps. Ouais, c'est un recul. Ton un quotidien, c'est de sortir sa zone de confort. C'est un recul que j'avais pas avant de faire le taf que je fais. Tu vois, j'ai fait 15 ans de BMX à mon niveau. Euh, de la prépa mentale, j'en ai fait des tonnes. Et j'adore ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment un truc qui est fascinant. J'ai jamais eu cette approche sur le sport que j'ai actuellement, que depuis que je, je suis rentré dans la police. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai des prépa mentales, j'ai des machins. Et en fait, je relativise vachement de moins. Et après, j'ai voilà, mûri, etc. J'ai une approche de la compétition qui est différente. Mais jamais euh, je me suis retrouvé confortable en compétition de BMX, alors que j'ai eu un niveau où euh, ouais, je, je prétendais à préparer pour les Jeux Olympiques. Tu vois. En fait on change, hein. on change nous, tous, on évolue nous. tous et c'est à vous qui regardez et nous de choisir vers où on veut euh, tu vois, se développer. C'est comme euh, aujourd'hui on va rester dans le milieu du sport mais c'est comme un coach qui a décidé de devenir très fort, tu vois. on se met tout le temps, moi j'estime, que je, et je veux devenir le plus fort possible, tu vois. Du coup, je me mets dans une position inconfortable tout le temps, tu vois. C'est dur. C'est dur. C'est ah ouais, dur d'étudier, de faire mon mieux, de faire des, des meetings avec 40 personnes, de te challenger, de trucs, tu vois. Dans le sport, c'est pareil. C'est-à-dire qu que, que tu conseillerais d'éviter le confort Ouais, de ouf. Moi, je suis fan d'un mec qui s'appelle David que, Goggins. Je pense qu'il faut être toujours dans une position. Je suis fan d'un mec qui s'appelle David Goggins, tu vois, et qui est euh, qui a un ancien de du willing c'est des mecs qui ont, qui ont bossé ensemble. En fait, eux, la zone de confort, ça n'existe pas. C'est des mecs qui sont à la retraite militaire depuis 20 ans. En fait, ils continuent à se lever à 5h du matin, à se mettre une heure et demie de dans la gueule. Et en fait, toute la journée, après, ils bossent sur leurs entreprises perso. Tu vois. Et en fait, c'est des mecs qui te disent la zone de confort, c'est la mort. Et là, tu te dis bon, bah. Voilà. Bon, après, bon, voilà, il faut a... ouais, que... aller chercher là où on a envie d'aller. Ça ne dit pas que tu n'as pas le droit de prendre un oui. dimanche sur oui. ton canapé. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Mais si dans ta vie, vraiment, tu veux ouais. être dans le 1% de domaines où tu dur. trouves, peu importe le domaine en fait faut que tu oublies ta zone de confort Euh on va parler d'argent un peu F Argent Mais <rire> qui, qui est riche là Qui est riche es Faites péter fait, les fait, stream Qui là Qui gagne sa vie grâce au crossfit Full crossfit Ça c'est fait, suivant ah, ah, C'est une question qui nous fait Oui. Parce que j'allais dire peut-être a des personnes derrière les caméras Ah oui oui bah oui non, okay. mais... Il y en a de plus en plus bien, C'était important de poser cette question bon, parce qu'il y a même. encore des gens, Zéro. dont <rire> on ne citera pas le nom, qui pensent que le crossfit paye, comme tous les autres sports d'ailleurs. Beaucoup ne pas. C'est comme le reste, bon. euh, ça peut payer pour Qui est sponsorisé là Par une marque Ok. Max, tu es sponsorisé par qui le Virus, en termes de vêtements. Ouais. J'ai Hexa euh, Cube, ouais. CBD. Pure Vitae, uh, One Nutrition pour, uh, pour comment, uh, les compléments ouais. alimentaires. Et uh, Iron Jail en équipement sportif. Ok, Jim Epic Fitness, Training Distribution, Curesti, Fitness Boutique CRJ et Résilience. Ok. Woda Box, Zvetus, Curesti. <rire> <Fred>, euh... <rire> <rire> <rire> il, il se Fitness boutique Sergi aussi, Unlimited, beaucoup aux copains de, de Caen, euh, qui bossent comme des chiens morts Je vais couper toutes, <rire> toutes vos dédicaces Allez, ça, ça dégage, ça aussi <rire> Je m'as coupé, j'ai perdu, je sais plus où on était. Ah, il y en a tellement <rire> J'étais à Unlimited. Tu as fait un coucou euh, aux amis de Caen. Je crois que j'ai fait je ne suis pas sûr. Alors, ça, ça, ouais. qui parmi toutes ces marques-là, est-ce qu'il y a une marque qui vous paye Hein <rire> Parce que comme et, ça. Si, et si oui, on ne peut pas savoir laquelle, est-ce qu'il y a une marque qui vous paie Oui. Ok, ici il y a un contrat rémunéré. Vous n'avez pas de contrat rémunéré. Donc, là, vas-y. C'est rémunéré en fonction d'objectifs. D'accord, donc tu dois atteindre des objectifs. En fait, tu ne pas dit les commerciaux. Non, c'est pas, ça. Ça. pas une rémunération, c'est pas une rémunération. C'est pas des commerciaux. C'est pas une rémunération, une rémunération c'est un fixe. Un, un, un, un, un fixe. Toi, c'est vraiment la... Comment on appelle ça quand tu veux encourager quelqu'un à faire C'est de la dotation euh... Ouais, mais Non, ouais, c'est une prime d'intéressement. Ouais, tu vois ce que je veux dire Moi je vois ça comme une prime plutôt, tu vois Une prime. Tu fais comme les primes de footballeur, tu marques un but. Ouais, une prime. Ouais, c'est une prime, ouais, c'est une prime, la prime, est une prime. La prime ouais. Donc il y a du prime ouais. ou de la dotation ouais. ouais. D'accord. Il y a aussi euh, paiement de certains frais de compétition Oui, c'est aussi ça, des, aussi. Frais, ouais, ça, des frais. frais Il y a de plus en plus de marques qui se mettent à le faire ouais, le merci à eux parce qu'on ouais, en tant qu'athlète, ouais. ça un soulage de fou. Ça c'est rend pas trop compte mais <rire> les compétitions de crans c'est vraiment un sport de riche C'est cher C'est euh, incroyable à dire hein. C'est cher, on va, on, va on va donner quelques chiffres, on va donner quelques chiffres Pour s'inscrire au WDAPLOSA c'est combien L'inscription Oui, l'inscription seulement. Ah l'inscription L'inscription c'était 90... Ok, 90 voilà. dollars, on garde. Ouais, pour valider.. Enfin le calife, c'est-à-dire ah, que ouais. tu le droit ouais. de te filmer avec ton ah, téléphone dans en fait, ta box. Peut-être qu'ils le savent, pas, on va leur expliquer. Il va apparaître sur le tableau. Ah, <rire> pour, les gens, pour les gens qui veulent faire des, des compétitions de crossfit, vous devez être riche. Pourquoi Parce qu'il faut payer l'inscription, donc l'inscription qui te donne le droit de recevoir les workouts et de les faire. Et il faut ensuite, si tu es qualifié, donc parmi les 20, 40, 60 personnes, ouais. on s'en fiche, et eh bien il faut payer. Le, le, le frais, les frais de validation d'inscription mmh. Donc pour les euh, WDAPALOZA c'est 400$ quelque chose comme ça Pour les French c'est 100$ Donc déjà pour les French il faut un budget de 150€. Pour les WDAPALOZA il faut un budget de 400€ ou 500€ Ça c'est si et seulement si la compétition se situe dans ta ville Si elle est pas dans ta ville il faut les frais de déplacement, les frais de logement, les frais de bouffe une compétition, c'est 3 nouveau. jours, donc il faut 4 jours. Ça veut dire qu'il y a ouais. une journée où tu vas pas au taf. Ouais. Donc il y a des mecs euh, qui perdent de, de l'argent sur leur salaire parce qu'ils sont pas au travail le jeudi. Parce qu'ils partent le jeudi, la compétition commence vendredi. Si voilà. vous avez des amis qui font des compétitions tous les week-ends, ne les laissez jamais vous dire qu'ils sont blindés. Ils sont blindés. Ils ont grave. Pas... <rire> <Ils sont blabés, rire> ils... Après, <rire> après, après, après j'allais dire, dire là-dessus, je pense que c'est deux choses. Effectivement, mmh. euh, c'est beaucoup d'argent pour faire les, les compétitions. Mmh. Mais après, je pense que pour certains, c'est aussi peut-être euh, leurs vacances ou leur week-end. En fait, c'est relatif gens. au niveau de la compétition. C'est ça, en fait, Là c'est exactement de, ça. Vous avez un French, oui, c'est l'élite de la compétition. Oui, non, mais sur bon les les compétitions, maintenant, elles sont quand même chères. Regarde, euh, Unicorn, à Amiens. Ouais. Il euh, n'y avait pas de frais d'inscription, de, de, de, de, mais c'était 40 euros par personne pour y aller. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de frais d'inscription, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, aujourd'hui, la plupart des compétitions, tu payes 50 euros. Prétendre passer des qualifications, et une fois que tu as passé les qualifications, mmh. tu dis, ah, je suis qualifié à la compète, et puis il et bon, faut relâcher 150 s'informer. Et puis il y a, y a plus de plus en plus de compétitions qui te donnent des soucis aussi en podium. Aussi. Ouais, ça s'équilibre gens... un peu. c'est… Pas beaucoup, voilà. et puis il faut aller faut ah, sur le pas podium. Pas beaucoup hein, par ouais. rapport à ce qui ah, ah, Objectivement, les... maintenant, même les petites compètes. Euh, les Après, ils ont aussi compris. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est 100 euros, 200 euros par Les organisateurs, ils ont aussi compris qu'il y a des mecs. C'est pas des petites compètes, mais les Normandies, les les Mayennes etc, c'est des compètes qui sont récentes et il euh, y a des marques ouais, de, de... marque qui te paye, tu vas forcément la mettre plus en avant une marque qui ne te paye pas, ça c'est logique On est d'accord, pourquoi j'en viens ici Parce que d'une part, les marques qui postent par là et qui regardent ce talk show rémunérer les athlètes parce que c'est important d'être rémunéré au-delà du fait qu'on paye les, les trajets qu'on mette des dotations, d'accord mais la rémunération, c'est gage de, de meilleure réussite, de meilleure implication. De par, de, de, de par l'athlète et ça c'est important, c'est important parce qu'on utilise avec les réseaux, je trouve qu'il y a une utilisation trop importante aujourd'hui de l'image des gens, gratuitement souvent Vous avez de la chance d'avoir des, des docs, des trucs et il y en a plein, c'est pas du tout leur cas parce que vous êtes les hein. c'est tout, hein. c'est la vérité Parce que vous êtes bon mais même vous, à votre niveau, vous êtes bon mais vous êtes pas assez rémunéré pour ça en fait du aujourd'hui de mettre un prix sur ta performance, moi je trouve. C'est pas vraiment un prix sur ta performance, c'est surtout image. C'est peut-être aussi la discipline et après c'est peut-être aussi le temps que le crossfit devienne un peu plus professionnel aussi. Comme on l'a dit, c'est quand même assez récent qui est autant de c'est quand même assez récent à part, comme on disait, à part les French qui est une compétition exceptionnelle en France. Non mais je sais pas si la rémunération vient avec la performance, je suis pas là Non, Mais le fait que la discipline devienne plus professionnelle. Ça euh... sera pas... En fait, comme il l'a dit, ce sera pareil, il va performer que... de la même manière. Mais en fait, c'est ce ouais. plus l'implication, c'est le temps, et comme il le dit, c'est le temps que tu, si tu mettrais pas ton métier. De, de faire ton travail. Si, si tu... ce n'est pas ton métier, tu vois tout à l'heure, quand il disait de salarié, effectivement, c'était une erreur, c'est oui. un ambassadeur. Oui. Mais s'il était salarié, il pourrait s'impliquer, euh, comme un pas. sportif, comme un footballeur professionnel. Mmh, mais aujourd'hui, le de... problème dans, dans le crossfit sportif, c'est qu'il n'y a pas encore de professionnels réellement en France, peut-être un ou deux, peut-être certains qui arrivent à avoir des choses. Mais en fait, tu... T'en fais pas, c'est pas un métier. Ouais. Le dopage, on est obligé de parler de ça, quoi qu'il arrive. Parce que ouais, c'est voulu, puis c'est pas un sujet Pour moi, pas un sujet tabou, tu vois. Enfin, euh, Les gens rendent le, le dopage comme étant un sujet tabou, mais il faut en parler de ce que Les gens non, sont mal informés. Exactement. Bon. Déjà, euh, moi ma question c'est de manière générale, euh, mmh. qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce qu'on vous en parle souvent <rire> c'est triste, hein. franchement. Le ça, ça problème, c'est qu'on fait un sport où euh, la performance elle est un peu reliée à, à l'aspect physique. Ouais. Tu vois, et. Euh... Muscle égal dopage. C'est bah, QFD. Bref, c'est pas nécessairement muscle égal dopage. Non, mais... non, mais dans la tête des gens, c'est un peu ça, mais. En fait, c'est ça. Mais même performance égal dopage. Tu vois ouais. ce que je veux dire À partir du moment où ça sort du cadre de compétences de la personne. Il va se dire, putain, ouais. c'est pas atteignable pour moi, donc enfin, ouais. forcément, lui, il est, il a triché. Ouais, c'est vrai, vrai, vrai. Donc, oui, et, en tout cas, les mentalités, elles sont assez difficiles là-dessus. Ouais. Pour en ma part, en tout cas, j'en en entends très souvent parler. Bah, moi, c'est ça. Hein. Déjà, je pense que partout, on parle de dopage, beaucoup dans le crossfit, et encore plus en France. Donc, euh, en France, dès lors que tu es un petit peu plus fort que tout le monde, il ouais. y a forcément eu un raccourci. Bon, en fait euh, c'est pareil, ça Alors, il on le voit pas. parce que pas en que, de voilà, aussi. Il exactement. Derrière, les mecs, ouais. et il, vient, il, était, il aurait pu faire les Jeux Olympiques. Voilà. Et, euh, euh, on n'était pas en train de se branler à, à 14 ans, tu vois. On n'était on pas geek. On a, on, moi j'ai toujours charbonné, gamin. Et mon physique c'est le même depuis que je suis au lycée. Donc physiquement, visuellement j'ai pas changé. Après, euh, en France, il va claquer une barre de ouf. Mais ouais, mais c'est ok, il est archi-fort. C'est est, arrivé, il est comme ça. Mais vous savez pas, il est galère, galère à courir galère à de façon de parler donc en fait les, oui, les... Non, il, y a il a rien gratuit en c'est il a tellement bossé et puis c'est et puis c'est huit ans déjà de ouais, ouais. ensuite là où on voit un gamin en face de nous entre guillemets mais juste... ouais. ça fait déjà huit ans qu'il s'entraîne à sauver des bars voilà, ça un un de... ça fait trois ans ça fait trois ans qu'il découvre la drogue c'est une question de Comme que tu dit, mindset tu vois je rejoins Max de ouf sur le fait qu'il dit c'est on a un problème en France avec ça en France pour moi on a un vrai problème avec l'excellence et la réussite on a du mal à ce que les gens à côté de nous, ils réussissent, ouais. ils brillent, tu vois. Ouais. Et euh, moi je déteste cette mentalité. C'est-à-dire que donne, ouais. moi mes potes ils réussissent. Au lieu de te donner Super. envie, a, au lieu de te il dire pour c'est atteignable, ouais. enfin moi, moi, moi, moi, c'est atteignable. Moi... Il est allé au semi, donc moi je vais bosser Putain, et si je vais pouvoir y aller. Je suis archi content pour lui. Ouais. Pourtant, je suis sûr. Il y a plein de mecs qui vont être jaloux, qui vont dire que.. Ah, ouais, c'est sûr Et regarde comment les gens parlent de Willy George si t'écoutes un peu comment les gens parlent gros, de lui, il, il Quelque soit, quel que soit son, son caractère, on s'en fout. On fout. Oui, mais quand oui, t'écoutes oui. les gens ce qu'ils disent de lui, ben ils sont super jaloux Bien ouais, sûr, mais, sûr. mais vas-y, il est chargé Mais non, mais il, il fait des choses que t'es pas capable il de faire. Il s'est blessé, il a refait un gros clean, tout de suite il est chargé. Ouais. Mais en fait, le clean, il avait beaucoup plus avant. Donc oui, c'est normal pour lui. Ouais. Faut pas... Et puis euh, il vient, il était sportif pro... Il... Quelle est sa vie Tu connais rien et derrière les mecs ils sont là dans les forums ou sur les réseaux en une fois, parler, tu connais pas sa vie. Encore une fois, c'est une question d'état d'esprit en fait, ouais. à quel moment tu te dis c'est en fait euh, la perception du truc tu vois et, euh, et des fois il faut se remettre un peu en question et c'est facile de se dire ok euh, le mec il a ça d'avance sur moi, pourquoi Mais bah, plutôt que de te dire juste j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas travaillé correctement, le mec ça fait, il a commencé la pratique de ce qu'il fait 5 ans avant moi peut-être c'est pas un tricheur en fait peut-être ouais. juste il est arrivé là où il en est parce qu'il s'est arraché le cul tu vois et il a bossé et en fait c'est vraiment une question de perception et je peux comprendre alors je dis pas que je le défends je peux comprendre les gens qui crient à la triche tout le temps plutôt que de se poser la gueule devant leur miroir de se regarder de se dire et c bah, c je suis une je j'ai ouais. pas fait ce qu'il fallait après ça ressort de plus en plus parce qu'on a aussi les cas de dopage euh, qui sont bien, bien sortis de y en, bien en bien aura il y en aura partout il y en aura et tout le temps Malheureusement, tricheur des tricheurs il y en a tout le temps ouais. et moi, même moi, en France on a eu cas pour avoir pratiqué du game. Sur le game, ceci. Là où tu regardes, là où il y a le plus de tricheurs, c'est dans les sports amateurs. Mm. Là, tu vois, par exemple, moi j'étais licencié FFC, Fédération Française de Cyclisme, qui est affilié avec, enfin affilié, t'as l'UFOLEP, donc l'UFOLEP c'est tout ce qui est amateur. Mm. Les cas de dopage, le plus de cas de dopage, c'est dans les cas, dans le, le, la pratique amateur. Parce qu'en fait, Robert, pour aller botter le cul à Michel dimanche sur ses 50 bornes de VTT, il est prêt à tricher. Mm. Parce que comme ça, après, quand ils vont aller se taper des kills de rouge, le midi, il va lui dire, ah, je t'ai le cul, tu vois. mais en fait, mm. non mais c'est triste. Tu vois, c'est vraiment c'est c'est c'est ce c'est la réalité. Beaux, hein. est là, a le problème, problème c'est que c'est la réalité. Alors oui, des tricheurs, il y en a, il y en aura toujours, il y en aura tout le temps et on aura beau lutter, contre tout ce que tu veux, il y en aura. Mais voilà, après c'est juste que des fois, il faut un peu se remettre en question et se dire plutôt que de se dire "Ouais, le mec, il a triché. Qu'est-ce que je peux faire moi Où est-ce que je peux m'améliorer pour me rapprocher de ça ouais. En fait, et peut-être juste le mec, il a mieux bossé que moi, il a pas triché. Accepter de se dire que si on veut devenir fort, faut sortir. Ouais. ouais, faut se faire voir. Plutôt que dire, vrai. bah, juste je me dope et je fais peux devenir fort. Sachant que je ne pense pas qu'un apport, j'avais euh, vous dire, ou que ce soit le produit de dopant, te fera devenir fort. Si tu ne t'entraînes pas, euh, tu ne t'entraînes pas. Bah bon, si, si tu, tu peux prendre tous les dire, produits du ah monde, si ça va pas si ah avoir des problèmes de faire ça, euh, tu ne vas pas devenir très Ouais, voilà, avoir des problèmes d'érection, des les mais bon, des problèmes d'érection ou des problèmes pour avoir des coches, je veux dire, ça ne va pas changer grand chose à ta vie. Voilà, encore une fois, avant de crier qu'un athlète est dopé, avant de crier machin, regarde un peu ce qu'il a fait avant. Regardez comment ils s'entraînent. Ouais. Non, juste continue si tu veux, mais ferme ta gueule. Et Et en fait, fait, non, mais, mais ça. des fois. Et parce, parce qu'en fait, te tu t'es ouais, les, les, les réseaux sociaux, les, les, les gens aiment me jeter la frustration. C'est comme ça en fait. Nous sommes. Si les gens dopés ils assumaient aussi quand ils sont dopés, tu vois, ça peserait aussi peut-être moins de ça Il y a aussi ça, les fausses excuses, les trucs bidons pour se défendre Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de contrôle. Oui, mais c'est vu comme une honte à cause de ça en fait. Au final, tu t'es dopé, tu t'es dopé, frérot. Maintenant, t'as pris 5 ans, ben voilà, c'est le risque. C'est le risque en fait. Tu veux dopé, tu as choix, tu mais après assume aussi que bah, derrière, tu as plus à faire qu'à gagner au final, tu vois. Est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour l'année 2023 Restez en bonne fait... <rire> santé. On, on se souhaite d'avoir ça à nous-mêmes. Des... T'as remarqué, j'ai regardé l'entrepreneur. Hein. Tout de suite. Ah. Ah, il ne s'est pas reconnu. <rire> la santé. Non, c'est rien d'autre. La santé, rien ouais, d'autre. Ouais, pas de blessure. Voilà, bon. D'être bien entouré, c'est aussi très important. Ouais, parce ouais. que... T'es trop bon dans ta vie en fait. Big up Alice si tu veux ce par là. Non mais voilà, d'être bien entouré, d'être bien dans, dans nos vies en fait, parce que mmh. le sport c'est une part de ta vie mais c'est pas, pas tout mon enfant. Voilà non. Dans 5 ans vous êtes où Je bring, je bring, dans 5 ans. Dans 5 ans Ouais, voilà, que le je bring. <rire> <rire> je voulais dire les majeurs mais... Il devrait <rire> bien être euh, bien complet, bien solide. Pourquoi mmh. pas euh, les games, on verra. 5 ans c'est... Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 5 ans. Bah oui, c'est pour ça qu'il dit 5 ans. Parce qu'en vrai dans 5 tu peux être tout Dans 5 ans même pas l'âge de mais c'est un L'âge de Fred. le dit mais La moitié de l'âge de Fred. Ah la dans 5 t'es où Dans 5 ans je serais assis sur ce canap en train de te dire que je prépare les Monster 40 Non, <rire> non. non. moi je serais déjà eh, riche Moi <rire> ah, <rire> ah, ah, genre Max qui Max, Max Ah ouais, Max qui ah, C'est quoi C'est J'espérais ton corps en forme pour prétendre avoir des objectifs importants, carrément Ok Oh waouh <rire> Maddy yeah, C'est bonjour Maddy la cinquième année ah, pour toi, hein. Cinquième année, j'en sais rien ouais, J'aimerais euh, dans l'idée, dans 5 ans, avoir euh, eu la chance de vivre une vie de crossfitter professionnel hein. Tu vois, ça c'est un, un vrai rêve ah, En tout cas, on est encore je pense, on vous le souhaite hein. On va suivre Merci. ça avec euh, une attention N'oubliez pas de côté max. Président de quoi Président de quoi Qu'est-ce qu qu'il va nous faire On dans la bagarre de marseille. On va casser des là, des ben, ben, On rentre en guerre en France, là, c'est la guerre. On oh, hé, attends, on va clôturer cette vidéo ah, maintenant parce que ça va partir en couille, je ah, bah, connais ah, bah, bah, bah, bah, les connais déjà. Attends, je peux plus te voir, mec. Mais... On va Ok. On va les Vous avez les deux. Vous avez les Instagram de chacun oh, qui vont s'afficher. Mon Instagram, celui de Fred, l'Instagram de Max, l'Instagram de Jamie et celui d'Antoine. Si vous voulez les supporter, oui, les oui. soutenir, vous pouvez les soutenir, leur envoyer des messages. Je pense qu'ils seront très contents. Si vous êtes une marque et que vous passez par là, donnez-leur de la putain de thune. Ils ont besoin d'argent. <rire> Payez-leur des déplacements, envoyez-leur des payes Faites ce que vous voulez, mais motivez-les pour qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils fassent le meilleur possible. Euh, moi, vous pourrez retrouver mes réseaux sociaux, linguaylacher et sport.app, dans lequel le vous retrouverez plein d'informations et vous pouvez aussi regarder toutes les autres vidéos que j'ai pu poster sur mon Youtube Je suis YouTube, désolé Mettez <rire> des pouces bleus, mettez des pouces bleus Vous pouvez mes programmes sur mon site internet <rire> Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker pour plus de vidéos N'oublie pas d'aller faire un tour sur le site Snatch qui a été le partenaire de cette vidéo euh, Allez acheter vos brassières, vos jogging, vos leggings, euh, vos chaussettes, vos cordes à sauter, vos équipements euh, vos produits de nutrition sur euh, ce site là qui est français donc euh, ça ne mettra pas de temps à arriver chez vous c'est de la bonne qualité, le honneur est super sympathique et, euh, et voilà aussi simplement que ça, vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour la pratique du crossfit sur Snatch Abonne-toi Abonne-toi C'est mon délit après avoir publié la vidéo genre Tu tu crées un autre compte, tu recliques Ça fait trop longtemps, ils sont assises en En tout cas on vous fait des gros bisous On vous retrouve dans une prochaine vidéo Je sais pas laquelle, on verra Peut-être avec un champion du CrossFit Peut-être avec un champion master du CrossFit Peut-être avec un champion du CrossFit Complet du CrossFit Complé du CrossFit On vous fait plein de gros bisous A bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez dire au revoir He? Ik weet